« Allô? Il quelqu'un? C'est plate, hein? Ben non, vous me voyez pas. » On vous a demandé, « Pourquoi vous ouvrez votre caméra pour les cours en ligne? » Pour moi, c'est motiver mes enseignants, parce que je pense que ça rend le cours beaucoup plus vivant. C'est beaucoup plus stimulant aussi pour le professeur d'avoir des réactions, puis pouvoir poser des questions à, à quelqu'un qui a sa caméra tout ouverte. C'est pertinent d'ouvrir notre caméra, puis montrer « Je suis là, je vous écoute, puis je suis intéressé à votre cours. » Puis c'est aussi un respect envers mes amis, mes collègues qui sont là, puis aussi mes enseignants. Parce que la lecture la plus importante, c'est le non-verbal. Pour moi, comme prof, ça va être de lire les signes. Tu sais, les signes de « ils ont compris euh, »,« ils trouvent pas ça intéressant ». Si je vois des personnes, justement, ça va plus me... justement, me permettre de mieux me concentrer, mieux comprendre la matière c'est bénéfique pour la réussite. Il y a un réel échange si les caméras sont ouvertes. L'enseignement, c'est avant tout une relation humaine entre l'enseignant et les étudiants, aussi entre les étudiants. Donc c'est sûr qu'en fermant la caméra, on perd en grande partie l'aspect visuel de cette relation-là.